Ah peut-être. Oh il a un HPS cet enculé hein. Regardez comment c'est trop stylé en fait, c'est trop bien. Oh s'il enlève je suis trop triste. Picasso en fait. Ça m'a l'air plus compliqué qu'autre chose. Oh là je suis... je suis un bot ou quoi Vous vouliez mes fesses Eh bien c'est non Je refuse Ah, je pris une balle de snipe Merde Putain mais à croire que je fais exprès putain Ah C'est de la merde cette arme Movement good. Oh quel fils de pute Oh le chien de la casse Oh vite Oh l'enculé il m'a fait peur je cru il allait m'avoir avec son katana de merde hein. Qui vaut mer les katana player ta mère le katana pliant hop il jump off 14 ski, let's go C'est cool, putain, let's go Ça, c'est beau, ça. Nouveau record. Bam Bam 6000 d'amages Bam Dans vos mers